J'ai une question quand même, est-ce qu'il y en a un qui a définitivement perdu sa place au milieu de terrain Je veux parler de Riyad Boudbouz. Allez, vous avez 15 <rire> secondes chacun pour dire <rire> ce que il vous faut, pensez. Il ne faut pas oublier son anniversaire. Oui, ah ah oui joyeux anniversaire. Ah, ah. Vraiment, ah. vraiment. vraiment. moi, moi ça a été ouais. 30 30 an. An 30 an. Ans. Ouais. 31 ans. 31 ans, il est prêt pour la retraite à saint tu nous regardes, Riyad, l'anniversaire à toi. Il est vraiment. Olivier, il est en retraite à Saint-Etienne. Ah ouais, ouais. Non, vous êtes un peu dur. Non, non, là, Riyad, moi je me souviens de son anniversaire, pour l'instant de ma vie. Vous êtes dur. Au Au revoir. revoir. Ah Moi, oui. je ne le mettrai même pas dans le groupe. Plus jamais okay. ce mec-là. À Sochaux, à il a pleuré. Ouais. Euh, ah. Il a eu des mots désobligeants vis-à-vis -vis des supporters. Bien sûr, bien sûr. Euh, zéro, plus zéro, plus zéro. Tu crois qu'on se bouge, voilà. qu oh. ben bouge, bouge pas, qu'il lui répond. Bout terminé pour non. Olivier. Bout de boost, terminé. terminé. Pour terminé. terminé. Messieurs euh, qui êtes à distance, c'est terminé aussi pour vous, euh, Jean-Baptiste. Bout de boost, c'est fini Boutbouze, euh, malheureusement, c'est terminé. Euh, héros de la demi-finale, euh, mais... C'est ce que dit Eric Galvin. Euh, oui, euh, oui Héros de la demi-finale, faut pas l'oublier. Euh, l'année dernière, nous a fait vibrer, mais là, euh, il me fait plus vibrer. Donc terminé pour Boutbouze. Thomas, Boutbouze c'est terminé pour Boutbouze et pour une raison très simple, c'est que Puel ne compte pas sur lui, n'a jamais vraiment compté sur lui. Tu louais tout à l'heure l'état d'esprit de Cazri, mais contrairement à ce que tu dis, moi, je n'ai pas toujours eu le sentiment que Cazri avait eu un état d'esprit irréprochable. Contrairement à Boutbouze qui, lui, bon, hormis ces quelques phrases que récentes avec des supporters au rassemblement à l'ETRA, euh, Boutbouze, lui, s'est toujours remis euh, à l'ouvrage pour essayer de gagner sa place. Il nous a, vu de loin, toujours donné l'impression de ne rien lâcher, de se battre. Après, Très, très ouais. clairement, je ne sais pas ce qui se passe en interne, mais clairement, Puel ne compte pas sur lui. Donc effectivement, c'est terminé pour Boutbouze. Je pense qu'on veut lui aussi lui faire payer le fait de ne pas être parti au mercato d'hiver ouais, alors qu'il en avait la possibilité. Je pense que c'est ouais. terminé pour lui à l'AS Saint-Etienne tant que Puel sera là. Mais tu vois, je rebondis sur ce que je disais Jérémy là sur le chat. Du coup, ça rebondit sur ce que je disais. Euh, 31 ans, 2023, le contrat est court. Ah oui, donc il est a en pré-retraite à Saint-Etienne. <coughs> il n'a ouais, aucun intérêt à partir. Si on n'arrive pas 000. à le vendre et euh, si on n'arrive pas à s'en séparer, d'ailleurs euh, Thomas, qui en qui veut aujourd'hui Mais un club turc apparemment qui avait fait une offre. Mais il a refusé d'y aller parce que 200 000 euros par ouais. mois à Saint-Etienne, c'est sûr que c'est voilà. très confortable.